C'est maintenant la période des questions, la parole à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question ce matin est pour le Premier ministre. Les Ontariens sont anxieux et ils ont raison au sujet de la deuxième vague de la COVID-19. Des milliers ont perdu leur vie, les entreprises euh, partout dans la province. Ont fermé, les familles ont du mal à joindre les deux bouts et à continuer d'éduquer leurs enfants. Pourtant, le premier ministre insiste que tout, tout se passe bien. Hier, on a, on, a entendu, on a entendu dire que le test de l'Ontario était l'envie du pays, et bien que les laboratoires sont submergés et sous-financés. Est-ce que le Premier ministre pense vraiment que leur plan est quelque chose dont ils doivent être fiers Réponse le Premier ministre. À travers vous, Monsieur le Président, je suis fier des tests que nous faisons. Et j'aimerais informer la chef de l'opposition officielle, je sais que c'est difficile pour eux, ils ont parfois du mal avec les chiffres. Hier, nous avons testé 42 000 personnes. 42 000 personnes. Nous sommes en tête dans tout le pays en termes de tests avec 38 de la population, 52 des tests. Nous, faisons, nous avons fait jusqu'à 4 millions de tests jusqu'à présent et nous avons... Euh, 100 autres pharmacies qui vont se joindre à nous pour aider et maintenant les gens sont heureux de plus en plus de personnes nous disent qu'ils sont heureux de participer au programme, au fait qu'ils peuvent prendre des rendez-vous. Ils ne sont pas obligés d'attendre dans les queues. Je suis très impatient d'avoir ces tests rapides qui vont améliorer la santé au Canada. Et nous avons fait 40 000 tests, 42 000 tests hier, 38 000 le jour d'avant, et on est bien sur la voie pour atteindre les 50 000 tests. Question complémentaire Monsieur le Président, les experts de Santé publique Toronto et les experts médicaux partout à Toronto et en Ontario et l'Association des hôpitaux de l'Ontario ont imploré le Premier ministre à prendre du recul et écouter leurs conseils. Ils veulent qu'ils prennent les bonnes décisions et considèrent toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie des Ontariens. Dr Davila de, de Santé publique Toronto a suggéré cela depuis le début. Et... Au lieu de travailler avec eux, le premier ministre refuse de les écouter. C'est ce qu'il a fait tout l'été lorsque les hôpitaux, les laboratoires et les foyers de soins de longue durée suppliaient le gouvernement à se préparer à une deuxième vague. Quand est-ce que le premier ministre va commencer à les écouter? Premier ministre, Monsieur le Président, nous écoutons les conseils de tout le monde. Je respecte la charge eau, les infirmières et toutes les informations qu'on nous donne. Je respecte même les néo-démocrates et les libéraux quand ils nous donnent des d'idées constructive. Je ne peux pas m'asseoir et prendre des décisions sans me baser sur des preuves. C'est un parti qui est supposé aider les gens, les petites gens et ils veulent que je ferme les restaurants et leurs familles qui s'appuient sur elles et que je ferme 99 d'entre eux, quand 99 d'entre eux suivent les, les mesures de santé publique, portent leurs masques, assainissent leurs restaurants et, et, et font des recherches de contact avec chacun de leurs clients et réduisent leurs heures pour servir l'alcool jusqu'à 23 heures Monsieur le Président, mon travail en tant que Premier ministre, c'est de protéger les gens et les petites gens qui ont ouvert le restaurant, qui essayent de survivre. Et les néo-démocrates veulent les fermer, ils veulent ruiner leur vie. Et moi, je ne suis pas là pour ça. Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, faire ce qui est nécessaire en Ontario, ça veut dire faire plus que le strict minimum. Les officiers de santé publique ont supplié pour avoir plus de capacités de laboratoire et de tests. Et le, le Premier ministre voulait lésiner sur les moyens. Et aujourd'hui, il continue la même chose, alors que la, la pandémie se propage. Quand est-ce que le Premier ministre va réaliser que ces tentatives pour sur, lésiner sur les euh, dépenses et retarder les décisions vont empirer la deuxième vague Réponse. Il y a une chose que ce gouvernement n'a pas fait, c'est de lésiner sur les moyens. On a augmenté les, les, les financements. Nous avons investi avec plus de 30 milliards de dollars pour appuyer les entreprises et les familles en besoin. Et on va continuer à le faire. Mais, Monsieur le Président, la meilleure façon d'aider les gens, c'est que tout le monde suive les recommandations. On est tous ensemble dans cette situation. On doit s'assurer que du moment où les chiffres restent où ils sont, et on sait qu'ils ont, ils ont été réduits encore. Je dois protéger les gens. Ce qu'ils oublient, c'est la santé mentale. Est-ce que vous avez déjà géré une entreprise? Est-ce que vous avez déjà été obligé de payer des salaires sur lesquels leurs hypothèques s'appuyaient, s'assurer qu'on puisse vendre nos produits? Et la réponse, c'est non, parce que au cours des 20 dernières années, vous étiez sur les salaires publics. Je rappelle à tous les députés de passer leurs questions par moi. Prochaine question, la chef de l'opposition officielle. Merci. J'ai une autre question importante pour le Premier ministre. J'espère qu'il va répondre d'une façon sérieuse. Hier, le Premier ministre a dit qu'il évitait des mesures de santé désespéré parce qu'il essayait de euh, considérer toutes les options possibles avant de, euh, de ruiner la vie des gens. Mais c'est trop tard. La COVID-19 a déjà ruiné des milliers et des milliers de vies dans notre province. Et des milliers d'entreprises ont été affectées parce que le gouvernement n'a pas Réagir rapidement à la COVID-19. Et en plus de ça, pour empirer les choses, il refuse de fournir l'aide nécessaire pour maintenir les entreprises ouvertes. Si le Premier ministre et le gouvernement Ford est vraiment inquiets pour les PME et qui veut vraiment aider les petites gens qui travaillent pour ces PME, pourquoi est-ce qu'il n'a pas installé de l'aide directe pour protéger les PME pendant la deuxième vague? Premier ministre. Monsieur le Président. À travers l'aide du gouvernement fédéral cet été, nous avons investi des milliards et des milliards de dollars pour les PME. Et je veux rappeler à la chef de l'opposition officielle que personnellement, j'ai été en tête des, des négociations pour obtenir plus d'aide de la part du gouvernement fédéral. Et nous avons continué d'insister là-dessus. Et, Monsieur le Président, vous savez, je ne suis pas prêt à prendre des décisions euh, à la légère et ruiner la vie des gens de milliers de personnes et fermer tout. Et vous avez raison. Euh, Madame la chef de l'opposition officielle, je vais euh, utiliser toutes les options possibles pour assurer que les gens sont en mesure de payer leur hypothèque, payer leur loyer et euh, nourrir leurs enfants alors que nous euh, traversons cette crise. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, apparemment, le Premier ministre veut euh, nous tourner en bourrique avec de belles paroles au lieu d'offrir... Arrêtez la pendule. Je vais avertir tous les députés sur le type de langue qui est utilisé selon le règlement de la Chambre. Je vais demander à tout le monde de se calmer. Redémarrer la pendule, chef de l'opposition officielle. Au lieu d'offrir un plan pour aider directement les PME qui ont du mal avec leur loyer, et c'est ce qu'ils demandent depuis avril, le gouvernement de Ford a créé un plan qui est impossible à accéder sur les 3 milliards de dollars qui étaient supposés aider les PME et protéger les emplois. 2 milliards de, de, de cet argent est encore en banque. Et maintenant, ce programme a complètement expiré. Les PME et les personnes qui travaillent ont supplié pour obtenir de l'aide directe pour les aider à payer le loyer et leurs factures. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a refusé de les aider et a préféré épargner de l'argent Réponse le ministre associé des PME et de la réduction des fardeaux administratifs. Merci beaucoup. Depuis le début de cette pandémie, nous, avons, nous nous sommes assurés que nous avons écouté les PME et en se basant sur leurs consultations, nous avons fourni de l'aide directe aux PME, que ce soit euh, sous la forme d'un programme d'urgence pour euh, l'aide au loyer ou alors euh, à travers un euh, milliard de dollars en conjonction avec le gouvernement fédéral ou les investissements dans, un, dans des programmes euh, pour transférer vers les modèles numériques ou alors que ce soit à travers l'aide pour payer les factures d'électricité à travers un investissement de 175 millions de dollars. Le gouvernement a réitéré ré ré son engagement aux PME. Nous avons essayé de les aider le plus que possible pendant la pandémie. Les PME peuvent toujours s'appuyer sur ce gouvernement pour les aider. <rires> Question complémentaire finale. L'aide le qu'ils ont obtenue jusqu'à présent a mené à des milliers et des milliers d'entreprises qui ont dû fermer leurs portes de façon permanente dans la province de l'Ontario. À chaque étape, le gouvernement de Ford a réduit eh, leurs réponse et dilué leurs réponse pour épargner de l'argent, que ce soit dans les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée ou les investissements pour combattre la, la COVID-19. Les euh, personnes qui travaillent et euh, les PME ont du mal à rester ouverts et à payer leurs factures. Si on veut aplatir la courbe, on a besoin d'un gouvernement qui répond à nos besoins. Quand est-ce qu'on va voir les investissements directs qui sont désespérément besoin pour aider les gens et protéger les emplois pendant la deuxième vague de la COVID-19? Réponse. Monsieur le Président, la chef de l'opposition officielle essaye de jouer sur deux tableaux. D'une façon, je vais demander au premier ministre de retirer ses propos. Retirer. Elle, elle envoie le message en disant dans une question qu'on devrait fermer les entreprises et dans l'autre question, elle veut qu'on les ouvre. Je ne suis pas sûre de ces intentions, mais nous, notre travail, c'est de faire tout en notre pouvoir assurer, pour assurer qu'on appuie les PME du mieux que possible. On veut que tout le monde suive les recommandations, qu'on réduise les chiffres pour qu'on n'ait pas à fermer. Mais encore, il s'agit des familles, des, des entreprises qui ont du mal à euh, nourrir leurs familles. Il faut qu'on les appuie, que ce soit à travers le fait qu'ils ne, qu ne se fassent pas menacés par leurs locataires. On doit s'assurer qu'on protège les locataires. Quand... Merci. Prochaine question. Député de Brentford Centre. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Ma question est pour le Premier ministre. Les hôpitaux ontariennes, les hôpitaux ontariens ont, euh, ont été les épicentres dans euh, la protection des communautés pendant la COVID-19. Mais pendant la deuxième vague, ils ont besoin de savoir que le gouvernement va les aider maintenant. L'Association des hôpitaux de l'Ontario a demandé au gouvernement d'augmenter les restrictions de santé publique pour arrêter la propagation de la COVID-19 et maintenir la capacité, euh, les, les capacités hospitalières. Est-ce que le gouvernement va s'engager à continuer de protéger les Ontariens dans ces hôpitaux Réponse. Je remercie la députée pour la question. Euh, J'ai euh, eu à parler avec l'Association des hôpitaux ontariens ainsi que l'Association médicale ontarienne, les infirmières et d'autres groupes. On comprend que c'est un temps difficile pour les hôpitaux en ce moment. Les capacités augmentent, les cas de COVID-19 augmentent. On a la saison de la grippe qui approche. On est en, en retard sur les, les chirurgies également. Et c'est pour cela que nous avons présenté notre plan de préparation sanitaire pour lutter contre la COVID-19 cet automne. C'est un plan de deux 8 milliards de dollars qui va nous permettre d'assurer qu'on va de l'avant avec tous ces problèmes et qu'on soit en mesure de répondre aux chirurgies urgentes parce que c'est une chose d'augmenter la capacité dans les hôpitaux en termes de place et d'espace, mais on doit également être en mesure d'avoir le personnel pour gérer tout cela. Alors, on est en contact régulier avec les, les associations. Je leur ai parlé justement ce matin. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Les hôpitaux en Ontario ont déjà du mal à réduire leurs capacité et la, COVID -10, la deuxième vague de la COVID-19 continue. L'hôpital communautaire à Brampton avait un taux de d'occupation de 93 en septembre et en ce moment, ils sont euh, en surcapacité huit fois euh, en seulement 12 jours et il n'y a presque plus de lits disponibles. C'est inacceptable et ça met la vie des patients et des travailleurs en danger. Qu'est-ce que le gouvernement est prêt à faire pour assurer que cet hôpital n'est pas encore en surcapacité durant la deuxième vague Réponse nous sommes au courant des problèmes de surcapacité auxquels font face la plupart des hôpitaux, surtout dans la région de Peel, Toronto et Ottawa. À Toronto, il y a le même problème en termes de capacité. Nous avons un plan que nous avons établi pour protéger les Ontariens. Nous sommes prêts à investir de l'argent pour régler ce problème. 2,8 milliards de dollars qui vont aider les hôpitaux à gérer ce genre de défis. On travaille là-dessus et j'aurai plus à dire là-dessus au cours des jours à venir. Question, député de Oakville-North. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, notre gouvernement continue d'être un exemple pour les PME dans la province. Nos initiatives. Je suis fière de, de, des initiatives qui ont été présentées par notre gouvernement pour les appuyer. Cela inclut l'allègement euh, fiscal pour les PME qui va passer à 1 500 dollars sur le revenu annuel pour plus de 275, euh, 275 000 entreprises et la réduction des fardeaux administratifs. Notre gouvernement a continué d'aider euh, ces entreprises à travers le report d'impôts et euh, la publication de primes pour les espaces. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire plus sur comment est-ce qu'on va continuer d'aider les entreprises et les restaurants alors que nous progressons vers l'hiver? Réponse. Je veux féliciter la l'excellent député de Oakville, North Burlington, pour cette question excellente. Chaque décision qu'on a prise ici s'appuie sur la santé et la science. Nous avons les meilleurs leaders médicaux au Canada qui sont présents à notre table, à notre groupe de commandes. Et nous avons un excellent médecin hygiéniste en chef, une excellente ministre des foyers de soins de longue durée. Des, des pro, ces, problèmes, ces problèmes font passer des nuits blanches aux gens et à ces propriétaires d'entreprises de, et ces problèmes peuvent détruire des vies si, il, il ne pas sur si les solutions ne s'appuient pas sur les preuves et On n'a pas encore vu les preuves pour Toronto. On va faire tout en notre possible pour nous assurer euh, que nous avons les preuves nécessaires. On travaille avec notre médecin hygiéniste en chef et ce, celle de Toronto pour assurer que les gens peuvent aller de l'avant et qu'on puisse donner de l'espoir aux gens. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ma question complémentaire est encore une fois au Premier ministre. Je sais que chaque, chaque personne dans l'Assemblée réitère votre soutien robuste pour les PME et pour les femmes et hommes qui travaillent dur dans la province. Notre gouvernement continue de respecter ces mesures stratégiques et ciblées pour régler les éclosions dans les zones rouges dans la région. Cela inclut des mesures supplémentaires Pour que qu'on puisse avoir six personnes maximum aux tables dans les restaurants et qu'on a des recherches de contact pour chaque personne. Nous avons réduit les heures auxquelles l'alcool peut être servi et nous avons fermé, nous avons assuré que certains bars ferment à des heures plus tôt. Est-ce que le gouvernement, peut nous, le premier ministre, peut nous en dire plus sur nos efforts pour essayer de régler les problèmes dans les zones à risque dans la région? J'aimerais remercier le, la députée pour ses, ses commentaires. Nous et Je vais être franc avec vous, il y a très peu de personnes qui ne suivent pas les recommandations dans la province. Comme je l'ai dit plus tôt, on, est, on, est, on recherche les personnes, les mauvais acteurs qui ne respectent pas les recommandations. Mais on ne peut pas prendre des mesures, des solutions uniques pour toute la province. Et je peux vous dire que j'ai eu de nombreux appels de la part de propriétaires de restaurants et de, PME, de propriétaires de PME qui nous disent merci. Certains nous ont donné leurs opinions, on suit les recommandations, on applique toutes les procédures en place que ce soit pour euh, le nombre limite de personnes sur une table ou euh, les recherches de contacts, les gens travaillent jour et nuit pour assurer euh, qu'on les protège. Question Prochaine question, député de tomiskin cochrane Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Les échecs du Premier ministre euh, en ce qui a trait aux tests ont laissé des milliers de personnes qui attendent pour se faire tester ou pour obtenir un, un rendez-vous pour se faire tester. Et les gens ont du mal à obtenir ce rendez-vous. Les, arri les arriérés sont de plus en plus euh, longs et les petites gens ont du mal à être protégés par le Premier ministre. Et certaines personnes peuvent tout simplement payer pour obtenir un test. Pourquoi est-ce que le gouvernement permet qu'il y ait des tests dans les agences privées au même moment où les personnes sont obligées d'attendre dans des queues pour obtenir un rendez-vous Réponse. Monsieur le Président, encore une fois, nous avons testé 42 000 personnes. Les gens sont heureux que maintenant ils ont une certitude d'obtenir un rendez-vous. Nous allons ajouter près de 80 pharmacies avec 151 centres d'évaluation et plusieurs zones de tests mobiles. Et finalement les gens ont la certitude qu'ils veulent. Ils savent qu'ils vont pouvoir obtenir leurs tests et leurs résultats. Et je ne sais pas où est-ce que l'opposition obtient ces chiffres. Et en parlant des arriérés, grâce aux gens de l'Ontario, on avait un arriéré de 90 000, et maintenant, on est à 58 000, parce que les gens aident. On va pouvoir atteindre 10 000 ou 20 000 dans les arriérés. Et donc, je veux remercier les gens de l'Ontario pour avoir respecté les mesures. Question complémentaire. Le gouvernement de Ford refuse d'empêcher les gens à sauter la queue. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que chaque, chaque fois qu'une personne saute la queue, c'est moins de tests pour les petites gens. Chaque fois que les agences privées sont en mesure de faire des tests, c'est moins de tests pour les personnes qui attendent dans les unités de santé publique. Chaque fois qu'un technicien fait un travail sur ce test, c'est un technicien de moins qui est en mesure d'aider les gens qui sont dans les queues. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse d'aider la santé publique et assurer que chaque personne aille dans les unités de santé publique. Il faut protéger les petits gens au lieu de juste parler. Le Premier ministre. Monsieur le Président, moi, je, je n'ai jamais entendu parler de ces tests dans les agences privées. Je ne connais personne qui a eu un test là-bas. Mais je sais une chose. Nous avons exploiter chaque technicien dans le secteur privé ou public. On a contacté les universités et les collèges également. Et on essaye de notre mieux d'utiliser les, les agents dans le monde. Et je veux féliciter le Premier ministre de l'île de de, de l'île du prince Édouard et on essaye tous de participer. Nous sommes des de fiers Canadiens et c'est pour ça que l'Ontario sera toujours là pour les provinces qui en ont besoin. Rappel alors. La chef de l'opposition officielle est rappelée alors. Prochaine question. Député de Ottawa-Venier. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre du dossier à l'enfance et des services sociaux. Depuis le début de la pandémie, les gens de ma circonscription qui s'appuient sur le programme, le programme POSH de la province pour vivre leur vie m'ont contacté. Beaucoup d'entre eux s'appuient sur ces programmes pour vivre et sont vulnérables à la COVID-19. L'accès aux tests est de plus en plus difficile à cause du manque de capacité pour ces personnes qui ont des handicaps. Les tests ont été inaccessibles depuis le début. Ça veut dire pour eux de longs voyages par bus ou des, euh, des tours en taxi est de plus en plus chers ou s'appuyer sur l'aide des bénévoles pour les transports. Et C'est ce qui s'est passé dans ma circonscription. Ces gens qui ont des handicaps sont son immunocompromis et c'est difficile pour eux d'aller dans ces centres. Ma question est, est-ce que le, la ministre et le gouvernement ont des plans pour aider les municipalités à rendre ces tests plus accessibles pour ces gens dans les communautés qui ont le plus de mal Merci beaucoup ce matin. C'est très important. Le gouvernement agit très rapidement et souvent pour appuyer les membres du public de l'Ontario avec les handicaps, notamment le programme ODSP et aussi Ontario au Travail. Aussi avec ma collègue, ministre des Affaires municipales et logement. nous avons agi très rapidement le 22 mars et aussi avec le Fonds de soulagement des services sociaux. Au niveau de dépistage, il y a plusieurs investissements qui ont été faits que ce soit à Ottawa, d'où la, la personne vient, et aussi à travers la province. Euh, donc, nous parlons aussi de nos centres d'évaluation qui surgissent dans les communautés afin de les rendre plus accessibles pour les membres du public, les gens qui ont des handicaps, et aussi le public en général. Donc, nous avons travaillé de Pied pour nous assurer que, lorsque nécessaire, les comités et les ambulanciers sont là aussi pour aller dans les maisons. Et puis, peut-être que là où ce n'est pas accessible pour un individu de se rendre pour aller au centre d'évaluation, les ambulanciers en, en, en, se sont fait aider un vrai champion pendant la COVID-19 pour appuyer les individus. Merci. Moi aussi, Merci, complémentaire. Que ma, ma question euh, supplémentaire euh, euh, français. Encore au ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires. Alors, euh, plus tôt durant cette pandémie, le gouvernement a offert une aide financière très modeste aux gens qui dépendent du Programme euh, Ontarien de soutien aux personnes handicapées. Ce montant-là était déjà insuffisant, a été mal communiqué et a été terminé prématurément, car faut-il le rappeler, nous sommes toujours en pleine pandémie. Pourtant. Même avec ce montant additionnel, les bénéficiaires du programme recevaient moins que le montant de 2 000 du fédéral jugé nécessaire pour se loger et se nourrir. La pandémie a imposé un fardeau financier qui menace de pauvreté ces gens qui reçoivent déjà trop peu. Ils ont Question. besoin d'une aide véritable du gouvernement car ils dépendent de nos services sociaux sans que ce ne soit de leur faute. Le ministre va-t-il s'engager à faire plus pour soutenir financièrement ces gens de nos communautés qui font maintenant face à la pauvreté. Le ministre. Nous avons agi très rapidement, comme je l'ai mentionné dès, dès au départ, pour offrir les services sociaux, le fonds de soulagement pour les communautés à travers la province, dont mon collègue, euh, le des euh, Affaires municipales et des logements, et que ce fonds, c'était de 2 millions de dollars. Et il y a eu des investissements ultérieurs 250 millions à différentes, de à deux différentes occasions, Monsieur le Président. Et en plus de cela, nous avons aussi présenté de l'appui pour les gens qui sont euh, sur le programme aux euh, personnes handicapées pour... Euh, aide d'urgence et aussi des bénéfices d'urgence. ça, c'était disponible. C'était 100 par mois par individu, 200 par famille pendant la pandémie, Monsieur le Président. 250 000 Ontariens se sont inscrits et ils ont reçu du financement de la part du gouvernement de l'Ontario pendant la pandémie. Et nous poursuivons donc d'offrir des avantages discrétionnaires pour les individus, même si nous sommes dans la phase 3 de le plan d'ouverture de la province. Il y a du financement qui est disponible pour ceux qui donc, ont besoin de soutien. Le gouvernement de l'Ontario sera là pour les aider. Merci. Question suivante, député de Scarborough-Hachincourt. Merci, Monsieur le Président. Alors, plusieurs ontariens veulent savoir que euh, les services de police, c'est euh, que la supervision policière euh, soit moderne, efficace et aussi euh, de la plus haute qualité possible. Et ça, c'est vraiment essentiel pour nous assurer que les services policiers offrent les, les meilleurs services possibles. Je comprends que euh, vendredi dernier, le gouvernement a fait l'annonce de Ventrunus euh, comme étant le premier euh, inspecteur des supervisions policières en Ontario. Alors, c'est un euh, ancien chef de police euh, euh, à Winnipeg et avec un dossier des antécédents euh, d'avoir transformé les services de police, je suis certain que M. Colonis va apporter une nouvelle perspective très importante pour ce nouvel aspect euh, des services policiers, ce système de supervision. M. le Président, est-ce que le gouvernement va nous expliquer comment le nouveau rôle euh, de l'inspecteur général des services de police va contribuer euh, pour euh, un système de supervision qui soit robuste. Merci. L'adjoint parlementaire du ministère général. Alors, donc je veux remercier le député aussi euh, de Gincourt. Oui, tu es, vous avez tout à fait raison. Je suis heureux de partager que M. Communist va, va se joindre euh, comme le premier inspecteur de supervision policière. Ce nouveau rôle va aider à la prestation et à croire le suivi. Le rôle, et c'est un nouveau poste qui a été créé dans le cadre de la loi sur les services globaux qui a été adoptée l'an dernier par la, la Chambre ici pour poursuivre des inspections dans bon nombre de secteurs, notamment s'assurer de la conformité avec la loi sur les services de policiers et euh, lorsque c'est présenté devant les tribunaux, et aussi d'offrir euh, des codes d'éthique, euh, prendre des mesures lorsque nécessaire et faire des enquêtes sur les plaintes à la police en vertu des dispositions pour euh, des services qui soient adéquats. Nous sommes impatients de tirer parti de l'expérience de M. Gruny dans, euh, dans le développement des exigences pour euh, développer, euh, respecter la loi sur les services de policiers et la loi sécurité communautaire. Pardon. Merci, M. le Président. Alors, le Parlement, l'adjoint parlementaire a mentionné que l'inspecteur général aura des pouvoirs d'inspection en vertu de la loi sur la sécurité communautaire des services de police. Comme j'en suis certain, les députés vont s'en souvenir que la Chambre a adopté en 2019 la loi, cette loi. Et ceci inclut la loi la sécurité communautaire et les services policiers et d'autres mesures pour moderniser les services policiers et la supervision. Dans le contexte, Monsieur le Président, comment est-ce que le rôle de l'inspecteur général se place dans la structure élargie qui sera établie dans les, la loi sur, les services, sur la sécurité communautaire et les services publics? Merci encore une fois au député de scarborough pour cette question-là. La, la, la nature des services de policier et de la sécurité communautaire, ça a changé parce que depuis euh, l'annonce euh, en 1990 de la première loi. Alors, les membres aujourd'hui sont bien c services sont bien plus complexes et c'est la raison pour laquelle la loi sur la sécurité communautaire est, est si importante pour aider à transporter les services de police à travers la province de l'Ontario. La création de, de ce poste du premier. Inspecteur de services policiers pour mettre en place et mettre en vigueur cette loi. C'est établi la structure qui offre des outils nécessaires pour les permettre aux agents de police de faire le travail, la flexibilité pour s'assurer que la sécurité communautaire soit adaptée aux besoins locaux et aussi les normes, et la transparence et l'imputabilité à quoi s'attendent tous en Ontario. Question suivante, député la, la, la, Fanshaw. Ma question s'adresse au premier J. ministre. Janice une, une, une commettante com parmi les miennes, de, de son père Doug. Il vit dans le village de Glendale Crossing. C'est une maison de soins à long terme dans la région de London. Après une chute, il y a quelques semaines, il y a eu des réactions adverses aux, aux médicaments qu'il reçoit. Et maintenant, il a besoin des soins de 24 heures. En, en personne. Alors, la famille Janice, qui doit offrir ses services, soit en étant eux et elles-mêmes avec eux, ou de payer un aidant, un soignant pour un coût de 14 000 par mois. Ça, c'est en plus de ce qu'ils doivent déjà payer pour que le père puisse habiter dans ce foyer. Alors, c'est la raison parce qu'ils ont un cours de personnel. Janice travaille à temps plein. Maintenant, elle doit trouver une façon de travailler entre les deux et prendre soin à temps plein pour son père. Les membres de la famille et les êtres bien-aimés devraient pas devoir supporter la charge des décennies de pénurie d'employés dans les services? Est-ce que l'on va s'engager pour accroître les fonds pour assurer des avantages afin de recruter des aidants dans les soins à long terme? Merci. Merci. Merci aussi aux députés de l'opposition. En examinant notre personnel de soutien individuel. Tout ce secteur a été négligé, comme vous l'avez dit, pendant des décennies. Et c'est notre gouvernement qui a pris l'engagement de réparer, rebâtir et de moderniser les soins de longue durée. Et aussi, donc, pour résoudre aussi les besoins de notre personnel. Et nous avons commencé avec la paix de pandémie et nous avons annoncé aussi 540 millions de dollars dans plus de demi-milliard de, de, de, de, de, de dollars pour les efforts de soins de longue durée pour offrir un meilleur soutien pour le personnel, pour offrir aussi de meilleures façons pour permettre aux investissements capitaux, pour aussi offrir des programmes de soutien de formation pour recruter ce personnel et aussi pour offrir de créer une culture et un environnement où les gens veulent rester et veulent travailler. Ça, ça se poursuit et nous allons persister et nous allons faire le travail. Merci. Absolument. Alors, monsieur, le village de glendale Cross est prouvé par une compagnie à but lucratif et même avec la pandémie qui a dévasté les soins de longue durée, aussi, les intervenants, aussi, les actionnaires n'ont pas perdu des dividendes. Les familles comme celle de Janice, de l'autre part, elles, donc doivent dépenser davantage pour les soins de longue durée et qu'elles ne payent déjà ne payent pas dans le cadre de leurs taxes. Alors, comment peut-on, ils doivent payer pour des services alors les compagnies continuent de faire du profit à partir du, euh, des deniers publics. Est-ce que le gouvernement s'engage à éliminer le but lucratif euh, des soins de longue durée? longue durée. Et merci, le Président. Et encore une fois, merci à la députée pour cette question-là. Alors, je veux m'assurer que tout le monde comprenne très bien que les soins de longue durée se concentrent sur les résidents pour nous assurer que nous améliorons les soins aux résidents, que nous assurions que nous avons un, un environnement qui soit propice au soutien d'offrir ces soins et aussi où le soutien aux familles est là. Ceci, c'est un effort qui se poursuit et nous comprenons qu'il y a de la confusion concernant les, le bureaucratif et aussi la, la partie de la propriété. Mais nous reconnaissons également que ceci sont les secteurs où il y a au niveau de COVID qui ont causé des problèmes pour plusieurs de ces foyers, notamment pour ceux à bilucatif. Ces foyers à lucratif sont appuyés par une enveloppe de financement qu'ils reçoivent. Il n'y a, a pas de place pour poursuivre pour là-dessus. Ils doivent retourner au gouvernement et à notre ministère le financement qui n'est pas utilisé dans la majorité de l'enveloppe. Merci. Question suivante, député de Lanark, Fontaine Merci, M. le président. Monsieur le président, je vois que les, front, les, bancs, les sièges en avant sont vides, alors je m'adresse au ministère des Soins de longue durée. Alors, des 1, 000, des 1 500 praticiens, le député c'est très bien qu'ils ne doivent pas faire référence à l'absence des députés en leur absence. Votre question, s'il vous plaît. Alors, comment ça s'appelle la Grande est Déclaration. Ça, ça a été rédigé par des professeurs de Harvard, de Stanford et d'Oxford. Et ils sont les gens les plus respectés, les plus grands les du monde. Leurs préoccupations sont très concentrées que les politiques sur la COVID ont des, un impact dévastateur pour le public. Il donc que le public aussi, qui dans les gouvernements occidentaux, c'est contraire aux sciences que nous connaissons maintenant concernant la COVID. Les Ministre, les Nobel, des lauréats des prix Nobel et aussi des gens très répétés sur les maladies infectieuses disent au gouvernement que ce, ce qu'ils font est en train de causer plus de dégâts que de bien. Est-ce qu'ils vont endosser cette grande déclaration comme je l'ai faite? Ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Directeur Et euh, merci aux au députés de l'opposition pour ces questions-là. Alors, euh, comme euh, les médecins, à titre, euh, j'étais médecin pendant de nombreuses années, j'ai étudié la science et puis euh, l'information. Il est très clair euh, qu'il y a toujours des différences, des divergences d'opinion. Et ces divergences d'opinion euh, doivent être euh, considérées avec attention. Et notre gouvernement, mon ministère euh, des Soins de longue durée, nous avons travaillé très fort avec euh, les scientifiques et, et la, les l'information. Euh, de centaines d'experts euh, et aussi euh, de directeur de la santé de l'Ontario en fait partie. Il y a de nombreux, de, de nombreux secteurs d'informations qui doivent être comprises et non seulement au niveau macro, mais aussi au niveau micro. Et aussi, donc plusieurs considérations dont on doit tenir compte et toute cette preuve et au début de la COVID il y avait très peu d'informations disponibles et maintenant il y a beaucoup plus que l'on puisse assimiler. Alors la percée des services essentiels, ça je veux le répéter ici, que une, non, euh, les euh, soignants euh, sont euh, de retour dans les foyers. Ils offrent des soutiens à euh, euh, la santé mentale. Merci. Complémentaire. Je crois euh, que je remercie la ministre pour sa réponse. Euh, cela dit, euh, euh, ces experts ont déclaré que les politiques gouvernementales euh, entraînent euh, des, euh, des taux de vaccinage de, de vaccins plus faibles des hausses de maladies cardiovasculaires, moins de dépistage et l'érosion de la santé mentale. Et donc, ils disent que les politiques à long terme euh, sont dévastatrices euh, et, euh, pour euh, la santé publique à long terme et à court terme. Ils demandent à tous euh, les politiques gouvernementales pour changer de vitesse et aussi de se concentrer sur euh, les modèles de protection qui protègent les gens à risque, euh, tout en laissant euh, ceux qui sont en bonne santé retourner à leur travail. Madame la ministre, est-ce que vous voulez suivre euh, les euh, conseils offerts euh, par les plus grands experts euh, mondiaux ou est-ce que la population ontarienne euh, devrait se préparer euh, pour encore de, de, nouveau, euh, de nouvelles fermetures des lockdowns? Et euh, aussi et encore des retards de santé mentale et aussi des isolations forcées dans des camps de détention. Merci, le ministre des Soins et de la Défense. Merci, M. le Président. Je rejette ceci. Ce qu'a dit le. Député. Mais je veux revenir, relancer ce concept d'espoir parce que nous comprenons, nous comprenons ce que nous avons vécu et les journées sombres que nous avons vécu dans la COVID-19. Le manque d'informations et aussi de travailler aussi fort que tout le monde puisse le faire pour collaborer, consulter et créer des plans pour l'avenir. C'est exactement ce que nous faisons à titre de gouvernement et pour parler avec nos experts à titre à mesure que la science avance. Et c'est ce que nous devons faire. Nous avons besoin d'un niveau de soutien pour les foyers de longue durée, pour toute personne qui attend de de, de, de la santé. J'ai beaucoup d'espoir. Le gouvernement travaille sur cet espoir pour comprendre comment on peut améliorer les choses pendant la COVID-19. Et nous allons en sortir. Nous sortir de la COVID-19. Nous allons nous sortir en tirant partie de leçon. Et nous allons sortir. Les Ontariens sont tous ensemble ici. et Ils font leur part et, et nous on doit tous faire notre part et, et nous devons rester concentrés à mesure que nous avançons de façon positive. Monsieur le, Président. Monsieur le Président, je m'adresse au ministre du patrimoine, du tourisme et, et industrie culturelle. Alors, je suis vraiment très fier, comme euh, la façon de, de dire que le Canada, c'est mon pays, parce qu'on a bâti une mosaïque culturelle très forte. L'Ontario n'est pas différent. Euh, nous tous avons tous euh, une histoire très riche de différentes cultures et de patrimoines différents euh, pour définir la province. Euh, Monsieur le ministre, euh, euh, donc j'étais fier aussi à M. Tolé, aussi pour. Euh, le projet de loi qui vise à reconnaître l'importance de la distribution pour les, les, les colons, pour, non seulement pour la province, mais pour le monde. Alors, M. le ministre, peut vous dire ce, comment ce, les, le patrimoine écossais est important pour vous et pour la province de l'Ontario dans son ensemble. Et, alors, merci, M. le Président. Et, aussi, et merci au député de le, Enfin, Je savais que vous êtes de. Donc, nous avons passé plusieurs fois dans la région de Glengarry pendant que je connais très bien que les gens sont déçus que cette année on ne pouvait pas poursuivre la tradition annuelle. Alors, comme ministre a des responsabilités pour le tourisme et la culture, je pense que c'est une excellente idée pour et particulièrement pour un projet de loi privé pour parler de l'importance nationale de la contribution respective. Je sais que moi-même, je suis député de Ottawa Sud. J'ai eu l'occasion dans le Parlement précédent de présenter le projet moi aussi. Je pense que c'est très important de le faire, de parler des engagements que les nouveaux et les plus récents Canadiens ont apporté à la communauté. Et je fais remarquer qu'en suivant à lui, des contributions dans le pays, ça vient d'Écossais comme Furthermore. M. James le fondateur, d'intérêt lui aussi de patrimoine écossais. Réponse, c'est un patrimoine de la population autochtone que les Écossais ont à Fort William, Thunder Bay. 각종 모터야. Merci, Monsieur le Président, et merci, euh, Madame euh, la Ministre, euh, pour votre proposition de toutes les différentes euh, cultures euh, qui font euh, le, euh, le bien des grands provinces. Il y a aussi euh, deux euh, projets de loi sur le patrimoine 180, euh, une loi euh, pour euh, le patrimoine, euh, pour aussi le un, euh, pour euh, un autre patrimoine. Alors, donc, ceci, euh, ces deux projets de loi euh, sont très importants pour partager et de, euh, faire partie du de, de patrimoine très fier euh, du Canadien. Euh, euh, Madame la ministre, comme vous savez, l'Ontario offre au monde la diversité culturelle dans une seule province. Et voilà. Et, et ça, ça, ça veut dire que cela attire de nombreuses personnes. C la diversité des cultures, c'est vraiment ce qui fait le bien de la province. Le ministre Smalley s'est engagé à offrir tellement à l'Ontario. Ils ont fait un impact très positif pour l'identité de la province et on le voit un peu partout à travers le monde. Et aussi, ma pour vous, quel est l'impact que les, les Canadiens tibétains ont dans la province? Alors, j'ai souvent dit que l'Ontario, c'est le monde dans une province et que c'est très important de poursuivre, à démontrer notre diversité culturelle et surtout à mesure que nous sortons de la COVID-19, nous espérons, concernant le tourisme. J'aimerais refaire remarquer d'abord, comme nous sommes fiers d'appuyer, que la première tibétaine est élue en Amérique du Nord et qu'elle a présenté ce projet de loi pour, avec passion aussi pour de, de la population tibétaine. Nous sommes très fiers de son travail et de ses prédécesseurs. Je, je veux dire aussi, remercie aussi à, à, à, les gens qui l'ont appuyé pour c'est une personne, qui est le seul député dans cette assemblée législative. On devrait poursuivre le soutien pour la meilleure partie de, dans l'Assemblée législative lorsque l'on collabore ensemble pour reconnaître la force de notre temps Alors, donc, je veux dire merci à tous les députés qui présentent ces importants projets de loi pour nous rappeler qui nous sommes et là où nous allons. Merci. Question suivante, député de, de le Park, de Clark Park. Merci, M. le Président. Je m'adresse au Premier ministre. Les retards dans le dépistage agréent des problèmes à travers la province pour les familles. Et hier, j'ai entendu d'une mère de ma famille, Diane, dont la fille a été envoyée à la maison avec une fièvre, une faible fièvre. Afin pour qu'elle puisse être, avoir le dépistage, elle a dû aller dans trois différents centres, voyager de High Deal Park jusqu'à Richmond Hill et ensuite à entendre jusqu'à 8 heures pour, avec son enfant malade. Le gouvernement avait des mois pour se préparer à cette demande accrue pour les laboratoires. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Alors, euh, donc, euh, je euh, de la Chambre. Alors, je remercie de la question. Comment le a des progrès incroyables que nous avons fait au niveau des capacité de test à la province de l'Ontario? Et je sais que c'est probablement de, euh, très peu de, euh, pas très rassurant pour euh, cette personne qui a dû attendre, euh, comme le député, 8 heures. Alors qu'elle devrait savoir que, bien sûr, nous faisons tout notre possible euh, pour nous assurer que les fils d'attente, c'est quelque chose du passé. Et je sais que le conseil du Trésor, le président du Conseil du Trésor, aussi le ministre des Finances, a de grandes sommes d'argent pour appuyer euh, notre système de soins de la santé. Ça veut dire aussi les tests. Je pense que la province de l'Ontario va continuer à être un chef de file dans le pays et ce, pour faire face à la deuxième vague. Euh, euh, question complémentaire. Alors, donc, euh, vraiment, euh, le cauchemar pour obtenir un test, c'est seulement la, la moitié du problème. Six jours plus tard, et euh, Diane n'a toujours pas de résultats. Alors, le temps qu'elle doit attendre, qu'elle doit passer à la maison et, et, et les frais de garderie, ça a coûté dollars. Son époux, euh, qui risque de perdre son emploi, s'il manque encore du travail. Ah, oui, est un... Combien de temps est-ce que les familles comme celle de Diane doivent payer pour le plan inadéquat de la deuxième vague alors, donc, si vous permettez, je vais vous assurer que, que euh, l'Époux, enfin, si je le peux, euh, nous garantir que la loi que nous avons déjà adoptée, que nous avons, ça, il y a une protection pour les individus et qui euh, se trouvent dans une situation et dans un état de crise à cause de la COVID. Alors, je pense que cet emploi sera protégé. Et il n'y a aucune façon que cette personne ne pourra être congédiée en, en conséquence du problème de la COVID. Encore une fois, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a investi tant d'argent dans les tests au cours des derniers mois en mesure qu'on se prépare pour le deuxième. Donc, nous savions que ce serait très important d'appuyer les gens qui travaillent du le, que le ministre de l'Éducation a fait pour s'assurer que l'enfant puisse se retourner à l'école. C'est aussi très important aussi que les garderies demeurent ouvertes, comme le premier ministre l'a dit un peu plus tôt aujourd'hui. C'est vraiment très important pour garder l'économie en cours, pour, pour les grands, petits et moyens créateurs d'emplois, pour aussi appuyer leurs efforts pour financer le soutien pour le pays. Pour, pour, c'est pour ça qu'on a investi des montants records d'argent pour les soins de longue durée. Alors c'est dans notre intérêt d'y accomplir. On va continuer à faire le travail pour la population ontarienne. Question suivante, député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Alors, donc, en fin depuis le mois d'avril, les propres experts du gouvernement leur ont dit qu'il y avait trop d'enfants qui vont retourner à l'école et que d'ouvrir l'économie. qu'il fallait vraiment être donc, entre 75 000 ou 100 000 tests depuis le mois d'avril. On a dit donc que ça va prendre au moins trois mois pour en arriver là, pour que ce soit prêt. Alors, maintenant. Alors, ils font 40 000 tests par jour. Et, et bon, c'est pour ça que le retard, c'est de plusieurs milliers. Bon, Aujourd'hui, c'était euh, 58 000. Le premier ministre était fier de cela. Il y a dû fermer. Donc, il n'y a pas de retard. Donc, le test, Alors, donc, il n'y a pas de retard. Ah, donc, ah, donc, ah, donc, la question est très simple au premier ministre. Nous avons le temps, l'argent et les conseils. Question comment allons-nous en arriver là où on devrait être au niveau des tests et quand est-ce qu'on va y être? Alors, Chef parlementaire, Monsieur le Premier ministre, je pense que euh, le ministre de la Santé et le Premier ministre ont été très clairs sur ces questions-là. Nous avons commencé la première vague, nous avons fait beaucoup, on a appris beaucoup de choses, on a mis en place euh, un, un plan de préparation pour l'automne qui va nous aider à, à en arriver là où on veut être euh, pour les tests. Le, gouvernement, euh, le Premier ministre a été très clair qu'il faut faire 50 000 tests par jour pour nous assurer que l'on puisse appuyer le dur travail que la ministre de l'Éducation a mis en place, pour nous assurer que les enfants puissent retourner à l'école de façon à appuyer nos les travailleurs de première ligne, le ministre des Soins de longue durée aussi, ainsi que le ministre des personnes âgées, nous ont tous dit quelle que est l'importance de mettre les tests en place, Monsieur le Président. Est-ce que nous sommes, sommes là? Non. Euh, non, pas encore. Mais nous procédons le plus rapidement possible pour y arriver. Et je félicite la population des premières lignes pour qui euh, a fait, euh, des, fait des euh, euh, nous sommes des chefs de file dans le pays je suis très fier de cela on devrait toi, il y a, bien sûr il y a plus de travail à faire c'est pour ça qu'il y a du financement en place euh, pour nous faire avancer pour continuer à améliorer la situation complémentaire euh, Monsieur le Président euh, hier j'ai dit que le Premier ministre bon je lui dis oh, j'ai eu tort il a, pas, euh, il a laissé tomber, il, il a baissé les bras. Parce que s'il si avait écouté les experts euh, concernant les tests qu'il nous faut faire, alors aussi, est-ce que vous avez entendu les experts savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans les écoles? Est-ce qu'on se est qu retrouverait dans la situation où euh, la, la santé publique, l'OHA, etc., alors il faut fermer. On, on nous dit, on ne on devrait, on devrait pas être là. On n'aurait pas été là. Alors, tout cela, donc, les conseils que vous avez reçus et que vous disent euh, où on devrait être euh, de façon à ce qu'on puisse maintenir l'économie ouverte et euh, dire que vous protégez les petits, euh, ça ne veut rien dire lorsque vous ne prenez pas les conseils qui protègent les petits gens. Alors, je pose la question à nouveau, pour la quatrième fois, quand allons-nous avoir, quand va-t-on on va se retrouver là où on devrait être au niveau des tests en Ontario? Réponse très simple, Quand? Monsieur le Président, je veux dire que le député a entièrement tort. Le gouvernement et tous les députés de l'Assemblée Genesis des deux côtés avons travaillé sans arrêt depuis la première vague, depuis la fermeture le 13 mars. Donc sans arrêt pour non seulement nous préparer pour la deuxième vague, mais pour s'assurer que les grands créateurs d'emplois petits, moyens et grands avons continuer les emplois en place. Le ministre de l'Éducation a travaillé sans arrêt avec tous les députés de tous les côtés. De la Chambre pour nous assurer que nous poursuivions le travail, que les enfants retournent à l'école. Le ministre de la Santé a travaillé sans pour s'assurer que nous ayons les capacités de test pour répondre aux besoins du ministre de l'Éducation, des soins de longue durée et au ministre aussi responsable pour les personnes âgées, pour nous assurer que la population en aussi les, les, les ministres pour l'enfance et aussi d'avoir toutes les ressources nécessaires parce que nous sommes des chefs de file plutôt que de, aussi, de parler en mal de ce que l'Ontario. Il faut célébrer le fait que nos travailleurs de première ligne ont fait un travail incroyable et que nous continuons à diriger le pays et nous allons continuer de le faire. Merci. Question suivante. Député de Hamilton-Ouest. Alors, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Récemment, il y a eu des petites entreprises dans ma circonscription ont pris la, la décision responsable de fermer temporairement temps un, avec un employé est testé positif. Alors, donc, ces entreprises font la bonne chose, M. le Président. Ils font exactement ce qu'elles peuvent pour garder leurs employés en sécurité, leurs clients et leur communauté en sécurité. Mais étant donné les longues files d'attente pour entrer en test et de recevoir le résultat, il n'y a pas d'échéancier très clair à savoir quand les entreprises pouvoir ouvrir. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que le premier ministre dit aux au chef des petites entreprises dans ma circonscription et à travers l'Ontario, combien de temps est trop longtemps pour obtenir les résultats des tests de COVID-19 alors, eh bien, euh, M. le Président, l'une des raisons pour lesquelles on, on, a, on a, a, a, a alloué euh, tant de ressources dans les capacités de test, et l'une des raisons pour lesquelles le Premier ministre ne s'est pas arrêté en mars et demandé au gouvernement fédéral de nous aider avec euh, les tests rapides, nous avons été en, devant, euh, en avant de tout cela pour la question des tests. Pendant des mois, nous avons dépensé des, des montants records d'argent dans les soins de la, la santé, Monsieur le Président. La raison pour laquelle nous le faisons, c'est non seulement pour garder nos étudiants en sécurité, mais aussi pour assurer euh, que notre économie. L'économie va rester ouverte. On ne peut pas payer pour les dépenses accrues dans les soins de la santé, pour les soins de longue durée si l'économie ne continue pas de continuer de grandir, M. le Président. Et c'est la raison précisément pour ces petites entreprises que nous avons consacré tout cet argent et ces ressources dans les dépistages. Nous avons dit que l'on voulait obtenir 52 000, en arriver à 50 000. Donc, et aussi pour toutes les ressources du gouvernement, pour nous assurer que nous soyons exactement pour les gens dont vous parlez et aussi pour les enfants dans le système scolaire, Monsieur le Merci. Président. Merci. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, donc, euh, premier ministre, ce matin, mardi matin, lorsque j'ai vérifié le livre des, euh, pour les, euh, pour les rendez-vous de passages de l'Ouest et saint Joseph's mountain et Tinchester larena c'était vendredi. Alors c'est dans trois jours pour les premiers rendez-vous. Et c'est simplement pour le test. Il n'est pas clair que quiconque puisse attendre les résultats de cela. Les euh, petites entreprises travaillent d'arrache-pied euh, pour euh, suivre tous les protocoles et ils ont fait leur propre. Euh, euh, leur euh, suite de leur retraçage de camp euh, aussi. Mais on, on refuse le soutien financier et maintenant, ils ne vont pas offrir euh, les tests. À porte, euh, dont les entreprises ont besoin euh, pour demeurer ouvertes. Est-ce que le Premier ministre comprend-il pas euh, que ceci? Donc, euh, il faut se fier à des tests, un programme de tests qui soit efficace et euh, à temps euh, et ponctuel euh, pour garder les entreprises ouvertes. Merci, M. le Président. C'est le renier du sort, comme je répondais à la question suivante. J'ai reçu un texte d'un comité. Je suis très fier de partager à l'opposition. Donc, je suis à l'hôpital et j'ai un rendez-vous dans un délai de deux heures pour le test. Les services à clientèle était impeccable. Pas de problème au téléphone. Merci pour euh, tout le travail que vous avez fait, Monsieur le Président. Euh, euh, alors, bon, ça, c'est très bien. Oui, donc, il faut obtenir ce niveau de service dans toute la province, Monsieur le Président. Euh, voilà, c'est la raison pour laquelle on met euh, tant de financement pour nous assurer euh, que nous ayons des, des outils euh, de test qui soient à niveau euh, pour euh, qui demeurent euh, plus élevés dans le pays, M. le Président, mais nous comprenons l'observation pour laquelle euh, le Premier ministre a travaillé si fort pour obtenir ces tests rapides. M. le Président, nous devons donner moins le gouvernement fédéral c'est bien qu'ils aient fait des achats de tests rapides, mais le temps est venu de faire approuver ces tests de façon à ce que puissions aller de l'avant pour nous assurer que les grands créateurs, créateurs d'emplois, petits, grands et moyens, puissent continuer de faire grandir l'économie. Merci. De Fort Cambridge. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Le premier ministre a parlé qu'il avait développé une bonne relation avec Christian Freeland et le premier ministre Justin Trudeau. Il a appelé les députés comme étant extraordinaires. Et quatre jours plus tard, on a appris que la, les frontières demeuraient fermées. Est-ce que le premier ministre soutient les, le premier ministre du Canada? Et est-ce qu'il veut approuver les voyages avec les étudiants internationaux? Député des collèges et des universités. Merci, M. le Président. Merci pour cette opportunité. Nous prenons la situation par rapport aux étudiants internationaux très au sérieux. Nous travaillons avec les institutions pour nous assurer de la sécurité de tous les membres, euh, tous les travailleurs sur les campus de la province. Nous travaillons de près et ce depuis plusieurs mois. Nous avons eu des consultations également. Nous travaillons avec un programme pilote. Cela nous permet de réintroduire les étudiants de façon sécuritaire sur le campus. Et ainsi, nous avons pu construire un meilleur, un meilleur programme. Nous continuons de travailler de près avec les institutions. Nous avons des conversations avec eux au quotidien. Donc, nous sommes prêts à soutenir euh, la province du mieux que nous pouvons. Question supplémentaire? Merci, Monsieur le Président. C'est une bonne chose de voir que le premier ministre s'entend bien avec les autres politiciens. Il semblerait qu'il y ait un conflit en, euh, alors que les restrictions de voyage sont allégées. On a dit qu'il y aurait des restrictions pour les rassemblements de l'Ontario. Le premier ministre a dit que ce serait restreint aux gens qui vivent seulement au sein d'un foyer, même pour l'action de grâce. Est-ce que le premier ministre peut dire est -ce, quelle est opinion, son opinion avec le premier ministre canadien, alors que beaucoup de gens ne peuvent pas visiter leur famille immédiate? Leader parlementaire du gouvernement, merci, Monsieur le Président. Écoutez, je suis très clair avec cela. On nous, nous avons dit, il n'est pas temps de faire de la partisanerie. Nous faisons face à une crise économique et sanitaire. Donc, nous continuons de travailler avec le gouvernement fédéral? Allons-nous continuer de travailler avec la Colombie-Britannique, même s'ils ont eu un, un gouvernement NPD? Oui. Nous allons faire tout ce que nous pouvons et travailler avec les membres, tous les députés de cette Chambre. Nous allons continuer de le faire car c'est dans le meilleur intérêt de tous, dans le meilleur intérêt de tous les Ontariens, Monsieur le Président. Car quand nous combattons la COVID, nous le faisons ensemble. Et c'est ainsi que le Canada demeure fort réuni. Question supplémentaire, député de Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. J'ai un commettant qui a essayé d'obtenir un test pour pouvoir voir sa grand-mère qui était mourante. Elle a appelé la pharmacie de Sainte-Catherine qui offrait des tests, mais elle n'a pas pu ob obtenir un test avant le 23 octobre. Donc, elle a appelé le test de Niagara euh, vendredi et on lui a dit qu'on retournerait son message dans 40, euh, 48 heures plus tard. Hier, elle a encore rappelé. Pourtant, d'une certaine façon, pendant la fin de semaine, le temps pour obtenir un retour d'appel avait doublé. Oui, doublé. Le centre de Niagara retourne les appels maintenant de entre trois à quatre jours. Trois à quatre jours pour seulement obtenir un retour d'appel. Cela ne garantit pas un rendez-vous. C'est inacceptable. C'est inacceptable pour les résidents de Niagara qui doivent attendre de trois à quatre jours pour avoir un test. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire comment est-ce que le gouvernement peut dire que le plan continue de fonctionner alors qu'une personne à Niagara doit attendre quatre jours pour avoir un retour d'appel pour un test aussi, aussi important? Leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Comme nous l'avons dit dès le début, nous sommes fiers de ce que nous avons pu mettre en place. Nous, avons, nous sommes chefs de file en Amérique du Nord. Bien sûr, il y a plus de travail à faire, M. le Président. C'est pour cela que la, la Chambre doit continuer de, si, de fonctionner. C'est pourquoi nous travaillons ensemble. Mais qu'on ne se méprenne pas. Nous avons mis énormément de ressources en place. Nous allons continuer de faire cela. Et nous allons tra euh, travailler avec les travailleurs essentiels qui travaillent jour et nuit pour s'assurer que les gens de la province demeurent sécuritaires. Pour les gens de Niagara, je leur dirais, le gouvernement comprend ce que vous vivez et c'est pourquoi nous allons faire tout ce que nous pouvons pour garder les Ontario en sécurité. Et cela termine la période des questions. Nous allons recommencer à 15 heures.